Abubakar Titi, Abubakar, si le Cameroun a conspiré vraiment contre le Cameroun et contre le Comor, tu rates. Si vous êtes innocent, tu marques. D'accord, vous êtes innocent alors. Ils sont innocents. Si les Camerounais ont trafiqué les tests PCR pour que tous les Camerounais soient toujours négatifs, rate. Rate, ils trafiquent les tests PCR. Oh, ils trafiquent les tests PCR. Oh, ils ont trafiqué Le Cameroun mérite d'organiser la coupe du monde Tu marques Sinon tu rates C'est tonton Samuel qui a dit ça oh Il ne mérite pas d'organiser la coupe du monde Il ne mérite pas Il ne mérite pas la coupe du monde Voilà dernière chance du de Cameroun Si les filles Camerounaises Préfèrent les Ivoiriens Tu marques Si elles ne préfèrent pas les Ivoiriens Tu rates voilà. Si les filles camerounaises préfèrent les ivoiriennes, les ivoiriens tu marques, sinon tu rates. Oh, il a raté. Oh, les camerounaises. Oh En va venir en bas mon goût